Alors, actuellement, là je suis en, je suis en train de terminer l'apprentissage de mécanicien en maintenance automobile. Et là, je vais faire un complément de deux ans pour faire le mécatronicien ici chez Milfray. Chez Milfray à Marly, nous formons actuellement sept apprentis pour potentiellement six métiers différents. Donc, des success stories, nous en avons. Il y a pas mal de, de collaborateurs qui sont d'anciens apprentis, qui reviennent. Par exemple, j'ai un responsable du magasin qui avait fait l'apprentissage chez nous en 1982 et qui, actuellement, est responsable du magasin pièces détachées depuis plus de 20 ans avec succès. Alors, l'apprenti, il devrait choisir mon garage parce qu'ici, déjà, il y, a, il, y a, il y a plusieurs marques. Euh, que ce soit du, de l'allemand, du british, asiatique, euh, plusieurs départements aussi, la carrosserie, l'atelier et puis le magasin. Et, et puis tout ce qui est euh, ces marques-là, ça va venir avec euh, tout ce qui est haute tension, euh, tout ce qui est électrifié, les véhicules électrifiés, donc c'est un plus pour l'apprentissage, des, des puis qui puissent s'épanouir aussi dans, ce, dans leur apprentissage en fait. J'ai de la chance d'avoir un maître d'apprentissage, pendant trois ans il m'a appris beaucoup de choses, il m'a toujours soutenu, il a toujours été là pour m'aider, pour m'apprendre des choses. C'est vraiment un bon point pour l'apprentissage.